Je suis Je suis une hey boy. Hey boy. chanel. C'est lié, flic, police. Où est le quatrième invité Ça va, t'es toute pâle C'est le fond de teint. Tu parles, t'es encore tombé sur un as, oui. Il a déjà tué un. Merci, Holy Father, for the people of Christ. Oh, tu viens pas de moi De nous De la maison Non. Pourquoi t'as pas fait commissaire je vais la rue, les bars, la nuit. C'est pas marrant de vieillir. Arrêtons là, arrêtons de nous mentir. Bonsoir. Comment j'atterris ici C'est incroyable Hein T'en penses ça, chérie Putain, mais il est plus moche que nous, lui, non Mais tu rigoles, sa tête de cul de l'univers, ce mec A fight. A fight. Ok, that was great, guys Really great The fire should be higher. Vous avez du temps, vous voulez partir vite. Yes, at least I used to be. There is no way I can imagine Aaron in this world. Lester était dans la classe de ma sœur. Paul, j'arrête pas de te manger des yeux. On voulait mettre toutes ces solutions bout à bout, comme un puzzle, pour tenter de raconter une nouvelle histoire. Ah. more or less C'est toi qui avait raison, On peut compter que sur nous. Vous êtes mariés Vous avez des enfants La maladie, une attitude positive et combative. C'est comme les chiens. s'ils sentent que t'as peur, ils te bouffent. Et toi, t'as souvent l'air d'avoir peur. Non, j'ai pas peur. Anda pela casa de noite. Oh non C'est la troisième fois cette semaine Ça suffit Non mais c'est parce que j'ai faim en fait. Ce Je fameux moment où tu ne dois rien montrer de tes émotions, où tu t'es entraîné à garder ta poker face. Pardon. We can get in this fight. Well done, soldier. Thank you, sergeant. I was talking to the dog. We're the sisters brothers. S-I-S-T-E-R-S. -E like sisters. Now I'm found. I was blind. Romeo and Juliet are moving to a whole new garden. Mais oui, mon maître, je veux bien moi. Tout sans exception. Tout sans exception. La cordillera ha permanecido en su lugar. Les autres, font comme si les autres n'existaient pas. Nous n'avons pas besoin que Brad Pitt recommande le boursorama banque. Je la passe la détail, la pécou, la bissère, tes regrets ton bébé.